Bah, bonjour à toutes et à tous, on va commencer le, euh, par la keynote d'ouverture de Cécile Hélary Amrel, euh, présidente de la FUP. Donc à toi Cécile Ok, alors euh, eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum PHP 2020 édition en ligne. Quand on s'est quitté à la keynote de clôture l'année dernière, on vous parlait déjà de cette édition anniversaire. On voulait voir les choses en grand et fêter ça comme il se doit. Et parmi toutes les choses qu'on avait imaginées, faire cette édition de manière confinée derrière nos écrans ne nous avait forcément jamais traversé l'esprit. Je dois vous avouer qu'au sein de la FUP, on s'est posé pas mal de questions sur le maintien. On a beaucoup réfléchi. Et finalement, nous sommes toujours là, mais virtuellement. C'est certain que l'aspect communautaire d'une édition physique restera irremplaçable, mais l'avantage d'une édition en ligne, en plus de maintenir le partage de connaissances de nos conférenciers, ça permet aussi aux devs qui n'ont jamais l'opportunité de venir nous voir jusque Paris, de quand même partager avec nous en direct ces deux jours de conférence. Et euh, en parallèle à tout ça, je suis super heureuse parce que euh, pour cette édition en ligne, on est aussi nombreux que pour euh, l'édition physique que nous avions prévue pour Paris. Et en plus, euh, vous avez été très généreux avec notre billetterie libre. Et donc c'est aussi grâce à vous, si on a pu maintenir, et euh, au nom de tous les bénévoles et salariés de la FUB, je voulais vous dire un grand merci d'être là euh, aujourd'hui et pendant ces deux jours. Euh, je sais qu'il y en a parmi vous pour qui c'est leur tout premier événement AFUP. Du coup, euh, je ne vais pas euh, changer la tradition. Je vais vous présenter très rapidement l'association et après, on passera en revue les deux jours de, de conférence qui nous attendent. Alors, l'AFUP, qu'est-ce que c'est C'est l'Association française des utilisateurs de PHP. Je pense que jusque-là, vous me suivez. Son action principale, c'est la promotion et la communication du langage PHP et de son écosystème auprès des professionnels. C'est une asso qui a maintenant 600 adhérents et qui est dirigée par un bureau et un conseil d'administration qui est élu tous les ans. Et en addition, on a depuis 10 ans une salariée qui gère parmi beaucoup de choses la communication externe et la coordination de nos antennes. Parmi toutes les actions que fait la FUP au quotidien, je vous en ai cité trois parmi la multitude d'actions. Son action, Une de ses actions principales, c'est l'événementiel, avec le forum PHP aujourd'hui et demain à chaque automne, depuis 19 ans maintenant, et la FUPD qui est notre cycle de conférences printanières qui se déroule dans plusieurs villes de France en même temps en mai. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas louper la keynote de clôture demain soir, parce que les villes qui feront la FUPD 2021 seront annoncées. Et il y aura de la grosse nouveauté, ça je vous le promets. Euh, la FUP, c'est également depuis 2013 le baromètre des salaires. Donc qu'est-ce que c'est le baromètre des salaires C'est une enquête qui permet d'avoir un état des lieux euh, du marché du recrutement des devs euh, dans notre secteur. Et euh, par rapport à tous les axes habituels qu'on peut avoir dans cette enquête, cette année on a euh, un axe sur la crise sanitaire et euh, les, ce que ça en découle. En ce moment, le baromètre est en cours, le baromètre 2020 est en ligne. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour y répondre et le lien du baromètre va s'afficher dans le chat. Donc, pensez à le remplir et on vous donnera les résultats en début d'année début 2021. Aussi, la FUP rayonne grâce à, une, à sa quinzaine d'antennes à travers la France qui organise ponctuellement des événements. Peut-être que parmi vous, vous avez déjà assisté à des meet-up. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur le site de la FUP la carte des antennes. Il y en a peut-être une près de chez vous, on ne sait jamais. Forcément, je ne pouvais pas présenter la FUP sans vous dire que cette année, c'était ses 20 ans. La même, année que PHP, la, même, la même année où PHP fête ses 25 ans, et euh, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde un peu la rétrospective de la FUP ces dernières années, on peut facilement comparer la FUP à une personne. Ce qu'on a eu les premiers pas, on a euh, l'apprentissage, quelques échecs ou hési hésitations et, euh, le plus important, une affirmation de soi. Je me demande si euh, ces membres fondateurs euh, se doutaient il y a 20 ans que leur association sera encore existante en 2020. L'avenir nous le dira. Et euh, je terminerai cet axe sur les 20 ans en citant un célèbre chanteur euh, que je vous laisserai chercher sur Internet. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel après 20 ans L'avenir nous le dira. En tout cas, personnellement, je suis très optimiste. Et euh, du coup, cette année, normalement, nous aurions dû faire une grosse fête pour cet anniversaire. Mais euh, haut les cœurs, la FUP euh, fêtera cet anniversaire en temps et en heure quand le moment sera venu. Et euh, vous ne manquerez pas, euh, vous ne louperez pas l'info, on vous tiendra informé. Passons maintenant en revue ces deux jours de conférence. Au programme, on a une trentaine de talks qui vont être diffusés pendant ces deux jours. Vous allez apprendre énormément de choses comme à chaque forum. On va découvrir notamment ce que nous réserve la version 8 de PHP. On a également l'un de ses fondateurs qui va nous faire le bilan de ses 25 années d'existence. Et en parallèle à tout ça, on a euh, aussi euh, l'écosystème PHP qui sera très bien représenté parce qu'on va parler de pas mal d'outils liés à ce langage. On va parler d'Elasticsearch, on va parler de Jane, on va parler d'API Platform, on va parler de Drupal, de Silus et de bien d'autres sujets encore. Et euh, la table ronde fait son grand retour après 4 ans d'absence, donc ne, loupez, ne la loupez pas, c'est cet après-midi et euh, on parlera aussi de partage de connaissances, d'open source, et surtout ce forum nous permettra de nous remettre en question et de réfléchir sur la place de l'éthique dans l'informatique et sur les produits que nous développons. Pensez à noter nos speakers sur In. Vous avez le QR code qui s'affiche et le lien va également apparaître dans le chat. C'est très important pour nos speakers d'avoir vos retours constructifs pour qu'ils puissent s'améliorer et vous fournir d'encore meilleures conférences pour les années à venir. Donc n'oubliez pas de, de les noter, c'est très important pour eux. Pensez à aller voir nos sponsors sur WorkAdventure. J'en profite pour remercier The Coding Machine de nous avoir fourni cette map. Nos sponsors ont hâte de vous voir. Passez leur faire coucou pendant les pauses. Si vous cherchez votre lien d'accès à WorkAdventure, il est dans votre convocation. Et euh, j'en profite pour vous rappeler qu'on a deux sponsors qui feront une démo aujourd'hui et demain. On a la Cortine Silius qui vous fait une démo aujourd'hui à 14h10 sur Livestorm. Et demain, même heure 14h10, on a Highway qui vous en fera une également. Forcément, je ne pouvais pas faire une keynote sans remercier nos sponsors. Je voulais dire un grand merci à Globalis, à Camping, à Presta Concept, Joli Code, Silius, Ygral, vestir Collective, Monsieur Bize, Dédis, les Létilleul, Vanois et Highway. Encore une fois, un énorme merci pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous si on a pu maintenir cette édition. On ne peut pas vous faire de hug, mais le cœur y est, croyez-moi. Pendant ces deux jours de conférence, on a une équipe de bénévoles et salariés qui est là pour vous aider. Alors habituellement, pendant nos événements physiques, nous sommes vêtus de t shirts bleus. Là, nous avons un picto M sur Lifestorm. Donc si vous avez le moindre souci, vous venez discuter avec nous sur sur le chat et on tentera de vous aider. S'il y a un souci, vous pouvez également nous contacter sur bureau.org. J'en profite également pour vous rappeler que cet événement, ces deux jours de conférence se déroulent en toute bienveillance et que l'événement est soumis au code de conduite de la FUP. Vous avez l'URL qui s'affiche sur votre écran et il sera également disponible sur le chat. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Le forum PHP va pouvoir commencer. Et ces six mois de travail vont enfin avoir lieu. Et je pense que tous les bénévoles sont heureux d'avoir quand même pu maintenir cet événement de manière virtuelle. Pensez à partager vos retours sur l'événement sur Twitter avec le hashtag forumPHP. Pensez également à mentionner l'AFUP avec le nom qui s'affiche. Et euh, par contre je vais vous demander de rester encore un petit peu dans cette pièce parce que je vais laisser la parole à notre intro-sponsor. On a Jade Bellereau qui va nous présenter pendant 15 minutes Click and Collect, un outil créé à partir de Silus pour euh, aider les commerçants à maintenir une activité commerciale pendant le confinement. Donc je vais demander à Jade de me rejoindre sur scène et je vais lui laisser la parole. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et bon forum à tous Merci. Euh, bonjour à toutes et tous alors pour commencer cette journée je vais vous parler d'un projet qui a été réalisé au cours du confinement il s'agit du plugin Click and Collect. Je vais d'abord me présenter. Donc, euh, je m'appelle Jade bellero je suis développeuse PHP pour les C'est une société coopérative et participative. Euh, si on voulait résumer brièvement ce qu'est une scope, c'est que chaque salarié euh, dispose d'un droit de vote euh, lors de prise de décision et que les bénéfices sont partagés une fois par an à part égale entre chaque salarié. Ce qu'on fait euh, au TIEL, c'est de l'expertise en PHP, Javascript, euh, API et Cloud. On est également les créateurs d'API plateforme, et euh, en guise d'exemple, je vous ai mis euh, les logos de quelques technologies qu'on utilise. Maintenant, je vais passer au, au sujet principal. Alors, euh, à l'origine de ce projet, euh, on est parti de constats. Il euh, faut savoir que c'est un projet qui a commencé à se faire à partir du confinement et euh, donc de la fermeture des commerces non essentiels. Et ce qu'on a remarqué, c'est que de, les commerces sont peu équipés en outils numériques et par conséquent, euh, on peu de sites e-commerce euh, e et donc, leur fermeture a eu une, une vraiment une réelle conséquence sur sur l'économie des commerces locaux. En parallèle, on a des géants de l'e-commerce, comme par exemple Amazon, qui ont pu donc continuer de vendre, évidemment, puisque c'est du commerce en ligne. Sauf qu'ils ont été donc poursuivis en justice pour avoir... Euh, Enfin, pour ne pas avoir assuré la protection de leurs salariés. Et ils ont d'ailleurs été condamnés. Euh, donc nous, ce qu on, quand on a vu tout ça, on a quand même trouvé ça assez injuste de voir d'une part des commerçants qui doivent fermer pour euh, du coup éviter euh, le, que la, la pandémie se répande et d'un autre côté euh, des sites e-commerce qui euh, peuvent rester ouverts et qui ne protègent pas leurs salariés. Donc, euh, par esprit de solidarité, on s'est demandé comment on pouvait les aider. Et pour ça, on s'est dit, bon, il faut proposer une solution pour avoir une ouverture virtuelle des commerces, en respectant les consignes sanitaires, en proposant une solution facile et rapide à prendre en main, puisqu'on est dans un contexte d'urgence, entre guillemets, et euh, proposer cette solution avec un logiciel libre pour que ce soit accessible à tous. Alors, première idée, il nous faut une base de site e-commerce. On a choisi de prendre la plateforme e-commerce Silius, qui est basée sur Symfony et qui est un logiciel libre. Euh, ce, cette plateforme est développée euh, par la société Silius, qui est une société polonaise, avec qui on a un partenariat et qui, depuis euh, sa dernière version, donc la version 1.8, euh, utilise API Platform. Donc ça, c'est notre base de City e-commerce. Et il nous fallait euh, ajouter un plugin qu'on a créé pendant le confinement, le plugin Click and Collect. Alors, en quoi ça consiste euh, Le Click and Collect, le but, c'est euh, de proposer euh, un service de retrait en magasin après une commande sur un site en ligne. Alors, à partir de ça, on a déjà euh, l'idée de notre solution. Le problème, c'est que les commerçants ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils numériques. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait proposer euh, un déploiement et un hébergement de ces deux solutions-là. C'est là, là qu'on a créé une version managée euh, de notre solution avec Kubernetes, qui est un orchestrateur de conteneurs et qui va automatiser le déploiement du site. Donc ça, c'est notre idée globale. Elle respecte les trois règles qu'on s'était fixées au départ. Et maintenant, on passe à l'action. Première étape, le Silius. Ce qu'il propose, c'est d'une part une interface administrateur qui va vous permettre en fait, de configurer et de gérer tout votre back-office. Et de l'autre côté, vous avez une interface client qui est votre magasin euh, visible par le client. Il y a plein d'autres possibilités avec Silus, euh, de configuration, de choisir des éléments euh, qui vous intéressent, et notamment la possibilité d'y ajouter des plugins. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement sur le site de Silius. Il y a énormément d'explications. Et j'en reviens au plugin. Euh, c'est là que nous, on intervient dans la création du plugin. Ce qu'on a voulu faire, donc ça, c'est notre deuxième passage à l'action, on a donc le concept, vous passez votre commande sur le site e-commerce. Au cours de la validation de votre commande, vous allez avoir un calendrier qui va vous proposer différents créneaux pour aller retirer votre commande. Vous choisissez votre créneau, vous validez votre commande et après, il y a deux solutions qui sont proposées au commerçant. Soit le commerçant choisit euh, un retrait en magasin. Donc euh, vous allez à l'heure que vous avez choisi pour retirer votre commande, lui il va vous déposer euh, votre commande, par exemple, sur son comptoir, il s'éloigne, vous prenez votre commande, vous repartez chez vous. Deuxième possibilité, quand vous validez votre commande, vous avez un code à quatre chiffres qui va être généré, par exemple, 2143. Et euh, ce code va euh, vous permettre d'accéder à des casiers mis à disposition par le commerçant. Vous tapez votre code « sur le casier correspondant, vous prenez votre commande et vous repartez. Euh, le commerçant, lui, a plus qu'à désinfecter euh, son casier, remettre la prochaine commande, changer le code, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la, le concept. Maintenant, je vous propose de faire une petite démonstration euh, directement du, de comment ça fonctionne. Euh, si vous voulez avoir accès au code, euh, je vous ai mis le lien en bas de la slide. C'est euh, public sur GitHub. Euh, pour la démonstration, euh, dans un premier temps, on fera la partie configuration du lieu Click and Collect. Ensuite, euh, je vous montrerai comment ça fonctionne pour le client et après, comment ça fonctionne pour l'administrateur. Donc, la configuration... Donc là, on est sur notre, sur notre interface administrateur, on va dans les lieux Click and Collect. On a, là, j'ai déjà un, un lieu qui est créé, où je peux configurer les jours de la semaine, les horaires d'ouverture. Et point important du plugin, euh, le point important de ce plugin, c'est la possibilité... Enfin de pouvoir gérer l'affluence la, du magasin au niveau de, du champ débit. Donc là, par exemple, on a mis deux personnes à la fois. Selon la taille de votre magasin, vous pouvez mettre plus ou moins deux personnes simultanément. Et juste en dessous, vous avez la, la, le bouton pour activer ou non la génération de code pour les casiers dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, vous pouvez, euh, enfin, juste la suite du formulaire, c'est pour euh, écrire l'adresse la, de votre site. Maintenant, on va passer côté client. Donc, euh, ici, vous allez euh, valider euh, les produits que vous aviez commandés. Vous remplissez un formulaire avec votre adresse et information personnelle. Et donc, ici, on arrive sur le calendrier dont je vous parlais. Les créneaux se génèrent. Là, par exemple, on va choisir un créneau à 10h40 le mardi 20 octobre. On passe à la suite. Il vous suffit de valider le paiement. Là, on a fait un paiement directement au magasin. On valide sa commande et c'est terminé pour nous. De son côté, lui, l'administrateur, Va aller donc, dans ses ventes Click and Collect. Le lundi, bon, il n'a pas de commande. Et mardi, on a la commande à 10h40 qui s'affiche. Il peut cliquer dessus. Le détail de la commande apparaît. Il ne lui reste plus qu'à préparer. Et, euh, et c'est terminé aussi pour lui. Donc, pour résumer, par rapport à tout ce qu'on a vu, on respecte donc, les conditions, euh, enfin, les, les règles sanitaire parce qu'on peut gérer donc l'affluence du magasin, éviter les, phén les phénomènes de queue. Il que faut s'avouer que quand on a trois magasins à faire et qu'il faut faire trois fois la queue, euh, ce n'est pas hyper pratique. On limite les contacts entre les, les consommateurs et les vendeurs, et on en revient donc un peu à notre constat de départ euh, pro la protection euh, aussi des, des salariés. Euh, pour la gestion des créneaux, si vous voulez en savoir un peu plus, euh, donc euh, ces créneaux qui sont générés à la fois côté client et côté administrateur, euh, on, je vous, enfin, ces créneaux sont faits euh, grâce à un algorithme qui respecte euh, le standard ICAL. Et si vous voulez aller voir cet algorithme, je vous ai mis le lien des deux euh, fichiers correspondants. Euh, je pense que dans la semaine, euh, mes slides seront publiés sur le Twitter d'Étilel. Si vous n'avez pas le temps de noter les liens. Et donc, dernier point, dernière action, c'est la partie où... Euh, qui s'adresse aux personnes qui ne pourraient pas héberger, enfin qui, oui, qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas héberger eux-mêmes leur site. Donc euh, il y a une équipe Kubernetes au TIEL qui euh, s'est lancée dans la création d'une version managée. Euh, les avantages de cette euh, solution, c'est qu'elle est peu chère et qu'elle permet, le le, enfin, permet aux commerçants de contrôler ces données. Grâce à un import et export de catalogue des produits, par exemple. Pour accéder à cette version managée, il faut aller sur le lien clickandcollect.shop. Vous arriverez sur cette page. Vous, vous cliquez sur « Créer votre boutique ». Là, vous avez l'offre hébergée à 50 euros par mois. Normalement, si vous... Choisissez cette offre. Vous avez un formulaire de, soit de connexion ou d'inscription euh, pour, euh, pour passer à l'étape que je vous montre ici. A noter que, comme on voulait faire ça dans un esprit de solidarité, euh, on propose la gratuité pour les associations, les SIC et les SCOP. Ensuite, vous choisissez le nom de votre site. Vous validez tout ce qui y a à valider une dernière étape. Alors normalement, bon, il y a la procédure de paiement si vous avez euh, si vous n'avez pas la version gratuite. Et ensuite, vous arrivez sur ce formulaire pour configurer votre site. Vous cliquez sur installer, une pop-up vous indique que le déploiement s'est lancé, d'ici quelques minutes, quelques heures, tout sera prêt. Alors, euh, prochainement euh, il y aura donc une customisation euh, de la version managée euh, avec la possibilité de choisir entre deux thèmes. On a fait ça dans le but euh, de proposer aux commerçants euh, d'être euh, une solution qui correspondrait plus à leur charte graphique et aussi euh, d'améliorer l'expérience utilisateur. Pour ce faire, on a, on a fait de la surcharge de template avec euh, Twig. Alors, je peux vous montrer. Hop. Donc, euh, vous avez là actuellement, on est sur un, un aucun thème. Donc, voilà, vous avez une interface de base. Il y a le Silius Bootstrap Thème qui est d'ailleurs euh, disponible sur les repos de Silius. Donc si vous voulez l'intégrer vous-même, vous pouvez. Et le Click and Collect thème qui sera donc disponible uniquement sur la version manager et qui vous propose une autre interface graphique. Alors, on est arrivé au bout de cette présentation. Euh, donc, on a une première base avec Silius et Click and Collect qui est totalement libre, que vous pouvez installer vous-même. En option, vous avez la version manager qui va vous permettre euh, de déployer votre site. Et on pourrait penser que, bon, c'est plus d'actualité, le confinement est terminé, mais au final, on s'aperçoit actuellement que, bah, déjà, en France, plusieurs métropoles ont un couvre-feu. Il euh, y a même des pays qui, qui reconfinent, donc euh, on pourrait très bien y revenir aussi. Le Click and Collect c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui respecte totalement les, les conditions sanitaires, donc, enfin les consignes sanitaires. Euh, je parlais d'ailleurs d'autres pays. Euh, Silius est, est disponible en plusieurs langues, donc euh, même pour l'étranger ça fonctionne. N'hésitez pas à, à contribuer d'ailleurs si vous voulez rajouter de nouvelles langues. Il y a déjà du bulgare, français, anglais, peut-être espagnol je crois, du polonais. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi contribuer pour le plugin et, euh, et j'ai parlé de commerce non-essentiel. Euh, le plugin euh, Click and Collect et Silus, ça peut aussi tout à fait s'adresser par exemple à de la restauration. Donc euh, voilà, on peut encore faire, euh, je suis sûre, euh, de grandes choses avec, euh, avec euh, tout ce projet. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon forum PHP. Alors, je ne sais pas si euh, on a le temps pour des questions. Euh... Euh, merci pour ta présentation, Jade. Euh, pour les questions, ça va être, euh, on ne va pas avoir le temps de les prendre à l'oral, mais s'il si y en a dans l'onglet euh, questions, euh, mm -hmm. je te propose d'y répondre par écrit. Mm -hmm. Euh, voilà. Et du coup, bah, pour la suite des conférences, vous allez avoir les liens qui vont apparaître dans le chat pour les, les deux sujets qui vont venir, euh, qui sont Utopie de la généricité de Frédéric Boucherie et euh, How Your PHP Application Can Get Act and How to Prevent That from Happening de Antier aussi. Donc merci à tout le monde et puis à rendez-vous pour la prochaine conf.